Bonjour, aujourd'hui je vous propose une tarte aux fraises facile à faire. Il vous faut 200 à 300 g de fraises, un rouleau de pâte feuilletée, 300 ml de lait, un œuf, un sachet de sucre vanillé, 35 g de sucre, 30 g de farine. Nous allons commencer par mettre notre pâte feuilletée dans nos moules et les faire cuire à blanc. Un petit récapitulatif donc quand c'est fait on va juste piquer et les faire cuire au four euh, comme d'habitude à blanc donc là je vais faire la crème pâtissière je vais faire bouillir le lait donc bien chauffé on fait attention hein, que ça déborde pas dans un saladier je vais mettre l'oeuf les deux sucres et je vais tourner alors j'ai une aide c'est mon petit Baptiste qui est avec moi, qui va tourner un petit peu. <rire> Donc on tourne bien. Ensuite, on met la farine et on retourne. Voyez, il veut pas lâcher le fouet. Hein. Voilà. Alors, quand le lait est bien chaud, nous allons mettre la moitié du lait dans la préparation œuf, sucre, farine et nous allons mélanger alors quand c'est prêt nous remettons le tout dans la casserole et nous remélangeons j'ai vu que ça n'avait pas filmé bon donc voilà là, là le mélange œuf, sucre farine lait est prêt à être recuit euh, ça va très vite hein. à feu doux vous tournez tout le temps pour pas que ça accroche mais ça va très vite, à peu près euh, à, à peine une minute donc on tourne bien tranquillement pour que ça devienne plus épais et que ça accroche à notre cuillère en bois vous voyez, elle est bien épaisse voilà, je vais la faire refroidir pendant ce temps, je vais faire mes fraises je vais les les écuter et bah, les laver, les écuter et je vais les couper en morceaux, en lamelles. Voilà, mes fraises sont coupées en lamelles. La crème pâtissière est froide et bien épaisse et mes fonds de tarte sont fraîches. Elles ont cuit 25 minutes à 180 degrés avec un verre pour pour faire bien le le, la marque là je mets la crème pâtissière je remplis tous mes, mes fonds de tarte de crème pâtissière Donc, c'est quand même relativement facile on remplit et on étale bien voilà Donc voilà, je vais bien étaler, bien lisser le tout. Voilà, alors quand c'est bien étalé, je vais prendre mes fraises et je vais les mettre tout autour de mes, de mes tartes. Alors je vous en fais une, les autres je les ferai hein, à part. Hein. Donc vous prenez le nombre de fraises que vous avez besoin, bien sûr, ça va de 200 à 300 grammes de fraises à peu près. Alors, c'est un dessert qui m'a pris grosso modo euh, 30 minutes à faire. En fait, vous mettez à chauffer votre, euh, votre fond de tarte et euh, ça va très vite à, à faire et à réaliser. C'est super bon, c'est très frais, c'est vraiment agréable. Et voilà mes tartes aux fraises. J'ai des petites... Euh, Perles de sucre donc je vais les mettre par dessus pour la décoration regardez comme ça fait joli hop Et voilà, ma tarte aux fraises à présenter, à manger, à déguster. C'est vraiment un pur délice. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Abonnez-vous, likez et partagez.